Dans le cadre de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, l'ADINUM, en partenariat avec la DESAF, qui est un des services du Premier ministre, vous propose donc ce webinaire sur comment rendre mes documents bureautiques accessibles. Euh, en préambule, on va évoquer l'usage du chat, le, le prononcé et la transcription textuelle correspondante, le périmètre euh, de ce webinaire. Alors l'usage du chat, c'est essentiellement pour répondre aux questions de l'orateur parce qu'il va y en avoir, c'est de la mauvaise surprise. Euh, ou pour lui en poser bien évidemment, comme certains d'entre vous ont commencé à le faire. Et euh, donc... Euh Euh, ensuite, le, le texte projeté contient l'essentiel des informations énoncées. Euh, J'aurai parfois des exemples supplémentaires, mais en général, euh, j'essaie d'être euh, synchrone entre ce qui est projeté pour euh, notamment les personnes qui seraient malentendantes. Et, euh, voilà. Donc je peux apporter des compléments, mais ce sont plutôt des compléments. Alors... Hop. Alors, l'enregistrement de cette session sera sous-titré ultérieurement. Alors, dans le contexte de ce cours webinaire, on s'intéressera à une certaine catégorie de documents bureautiques, qui sont les documents bureautiques de traitement de texte. Je ne couvrirai pas le cas des présentations, ni le cas des fichiers tableurs, mais je vous pointerai à la fin du séminaire un document, un guide, de production des documents bureautiques de la DINUM qui euh, couvre l'ensemble de ces trois cas. Alors je vais rappeler rapidement les principes POUR qui devraient être les principes PCR pour nous, POCR pour nous, mais on a gardé l'acronyme anglais donc c'est perceptible, opérable, compréhensible donc understandable understandable euh, en anglais donc compréhensible et robuste. Alors on va voir ce qu'on entend un petit peu par tous ces propos. Alors, il y a une directive européenne, hein, publiée en 2016, euh, qui a énoncé des nouvelles obligations légales, euh, notamment sur les sites web euh, depuis le 23 septembre dernier, et pour les applications mobiles euh, en, en juin prochain. Euh, voilà, et elle porte les définitions, alors je les ai un petit peu raccourcies, mais de la perceptibilité, de l'opérabilité, de la compréhensibilité, et de la solidité, que j'aurais plutôt appelé robustesse pour ma part, c'est solidité, c'est vraiment une transcription de l'anglais direct. Euh, voilà. Et donc, perceptibilité, il faut que les personnes puissent avoir accès à l'information, elles puissent le recevoir au travers de leur sens, même quand il leur manque un sens. Euh, L'opérabilité, c'est qu'on puisse agir sur ces composants. Et puis, euh, la compréhensibilité, c'est que bah, il faut que ce soit il ne faut pas que ce soit tellement mal organisé qu'on on soit incapable de comprendre ce qu'il y, qu y a à faire, par exemple. Voilà. Et la solidité, la robustesse, c'est le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de télescopage entre les outils, on verra lesquels, les technologies d'assistance qu'utilisent les personnes handicapées, et le, le contenu que vous avez créé et son logiciel de lecture pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les deux. Donc si je résume un petit peu, hein, perceptible, il faut qu'on puisse voir ou entendre. Opérable, il faut qu'on puisse agir, actionner, cliquer sur un bouton, même si on n'a pas de souris, si on n'a qu'un clavier. Euh, il faut que ce soit compréhensible, donc on puisse lire un texte, une carte, par exemple, si on est daltonien. Et il faut que ce soit robuste, c'est-à-dire ne s'agit pas que la, la mauvaise qualité du document provoque un plantage, ou une suppression de contenu euh, par exemple qui serait hors écran ou des choses comme ça quand on grossit les caractères. Alors aujourd'hui dans le cadre de très restreint des documents bureautiques de type traitement de texte de ce séminaire, on va donc avoir euh, à s'intéresser à ce qui est perceptible. Opérable, je ne couvrirai pas le cas des formulaires euh, qu'on peut créer avec certains outils bureautiques. Donc on, on, on, on élimine ce champ-là. Euh, compréhensible. Donc là, on aura un petit peu de, un petit aspect sur ce point-là. Et puis ensuite, sur l'aspect de robustesse aussi, j'y reviendrai partiellement. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que les documents euh, doivent être euh, perceptibles, c'est-à-dire que, en fait, certaines personnes handicapées euh, ont perdu ou n'ont jamais possédé l'usage d'un des sens. Euh, si on est aveugle. Euh, il faut donc offrir un autre moyen que la vision, à la personne aveugle, d'accéder à l'information. Donc, par exemple, euh, lui pousser du texte au travers d'un canal d'information, on verra quels sont les moyens pour elle d'y accéder. Alors, robuste, euh, donc les, les logiciels et les informations doivent être compatibles avec les technologies d'existence. Euh, par exemple, il ne s'agit pas que la mauvaise qualité technique du document provoque, euh, des. quand on le grossit, on zoome énormément, euh, provoque une sortie du texte euh, en dehors de l'écran, qu'on ne puisse pas euh, le, euh, déplacer le document par exemple. Alors un, un exemple, c'est les personnes qui sont en fauteuil roulant euh, tétraplégique, ont en général maintenant des smartphones qui leur servent aussi à piloter leur fauteuil euh, fixé sur le bras de leur fauteuil, et qu'elles pilotent parfois à la voix par exemple. Et si vous l'appareil, enfin le téléphone est fixé sur le bras du fauteuil, donc si vous leur demandez de tourner de changer d'orientation pour consulter votre carte, par exemple, ben, elles ne sont pas en situation de le faire. Voilà. Donc, c'est des exemples un petit peu pointus, mais qu'on ne connaît généralement pas. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça qu'on parle de responsive design. Par exemple, il faut que le, le contenu s'adapte à l'orientation de l'appareil, indépendamment de celui-là, même si on n'en change pas, ou on ne peut pas en changer. Alors, qui sont nos destinataires Donc, là, c'est là que ça va être votre tour de travailler. En fait, euh, je vous propose de répondre aux questions dans le chat sur la prévalence des handicaps. En fait, parce que nos usagers euh, qui n'ont pas de handicap euh, sont, vont être moins gênés. Mais... Alors, combien y a-t-il de personnes aveugles en France 20 000, 200 000 ou 2 millions de personnes aveugles. Alors la personne, la bonne réponse était 200 000. En fait, il y a deux 200 000 personnes aveugles, alors quand j'entends par aveugle atteinte de cécité au sens légal du terme, c'est-à-dire des gens qui peuvent être éventuellement capables de distinguer le jour de la nuit, mais pas plus. Ou si une pièce est allumée ou éteinte. Euh, voilà. Alors, combien y a-t-il de personnes malvoyantes Donc 100 000, 1 million, 10 millions. Donc là encore au sens légal du terme, c'est-à-dire des personnes reconnues comme possédant un handicap. Donc la réponse est 1 million, alors c'est à peu près 900 000. Alors je tire ces chiffres de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, qui les publie sur son site web, et je pense que l'association Valentin Huy serait probablement d'accord sur ces, ces évaluations. Donc là on parle plutôt de personnes qui ont vraiment des attentes assez importantes, comme de ne pas pouvoir distinguer un visage à 4 mètres, par exemple. Alors, combien de personnes dyslexiques 100 000, 300 000 ou 600 000 personnes dyslexiques. Effectivement, on estime qu'il y a environ 600 000 personnes. Alors là encore, euh, qui soient dyslexiques, là encore, on est dans un continuum. Euh, on, a, euh, on a entre 5 et 15 des personnes euh, qui sont atteintes de dyslexie. C'est un trouble assez varié. Euh, on peut ne pas reconnaître les formes des lettres, ne pas reconnaître les, les formes des mots, ne pas être capable d'associer le son avec un un mot qu'on aurait reconnu, enfin voilà, il y a différents types d'atteintes, et euh, donc entre 5 et 15%, donc en moyenne 600 personnes, euh, en moyenne 10%, donc ça fait à peu près de l'ordre de 60, 600, 650 000 personnes en France. Voilà. Ce qui est un chiffre, ce qui veut dire que, en fait il y a à peu près une personne sur 10, ça fait deux élèves par classe, c'est assez important. Alors, je vous préviens tout de suite que j'ai une erreur dans ma réponse, euh, dans la diapo de réponse, mais ce n'est pas grave. Euh, voilà. Donc, Combien de personnes c'est-à-dire qui ont un trouble de la perception des couleurs euh, Un des cas étant le daltonisme, mais c'est euh, l'atteinte du, du cône vert dans la rétine. Vous avez aussi un cône rouge et un cône bleu, donc on peut avoir différents types d'atteintes. Est-ce que c'est 1%, 4%, 8% ou 15% Alors la bonne réponse n'est pas celle qui est affichée, puisque 8% c'est en fait 8% des hommes et j'ai dû avoir un billet cognitif pour ma catégorie. Donc en fait la réponse c'est 4% de la population, dont 8% des hommes, puisque c'est essentiellement porté par le gène Y, et donc dans euh, XY. Et donc euh, les femmes peuvent être porteuses euh, silencieuses du gène, mais euh, que celui-ci soit compensé par l'autre branche du X. Qui est donc il y a une atteinte beaucoup plus importante des hommes que des femmes sur, le, sur cette euh, déficience. Alors, nous allons maintenant passer aux compensations. Quels moyens euh, ont ces personnes qui peuvent être en situation de handicap euh, Soit reconnues légalement, soit on peut aussi utiliser euh, des assistances techniques sans être euh, handicapé soi-même. Euh, par exemple, euh, utiliser des, des synthèses vocales, par exemple. Euh, donc, dans les, pour faire du podcast... Donc les aides techniques, j'en donne quelques exemples, donc synthèse vocale euh, comme VoiceOver sur euh, plateforme Apple, euh, euh, TalkBack sur plateforme Android, euh, le narrateur euh, Windows pour Microsoft ou NVDA qui est un logiciel libre euh, pour Windows toujours, enfin voilà on a différents synthèse vocale disponible, en général intégrée dans le système d'exploitation. Vous avez une plage braille, donc là ce sont des petits picots dynamiques qui peuvent être motorisés, qui peuvent sortir ou rentrer, donc vous avez l'équivalent d'un papier braille, mais sous la forme d'un affichage dynamique, c'est vraiment l'équivalent d'un écran par opposition à une feuille de papier imprimée. Voilà, donc c'est vraiment la même chose, vous avez un écran braille, on va dire. Ça, hein, alors c'est en général, une, on parle de plage braille parce que c'est une ligne de 20, 40 ou 80 caractères braille et euh, voilà qui explique la largeur des, de certaines configurations d'écran à 80 caractères par exemple c'est la largeur maximale des plages braille euh, qui sont assez coûteuses Le prix d'une plage braille c'est à peu près euh, entre 2 et 5 000 euros pour donner c'est le prix d'une voiture voilà, vous pouvez aussi utiliser une loupe virtuelle et puis alors j'ai appelé cela remodelage, c'est la possibilité d'agir en fait sur le document pour en modifier des caractéristiques. Euh, si vous êtes avec un PDF, vous ne pouvez pas changer la taille des caractères, généralement. Euh, si vous êtes avec un document bureautique, vous allez pouvoir changer la taille des caractères. Etc. Donc il peut être bien de proposer différentes versions du document dans différents formats pour que les personnes puissent faire les modifications dont elles ont besoin. Par exemple, certaines personnes ont besoin de beaucoup de contraste. D'autres personnes peuvent être très éblouies par une page blanche avec un texte noir. Voilà. Donc, la, offrir la possibilité de modifier ces paramètres du document euh, peut être un vrai gain pour la lecture de certaines personnes. Alors. Exemple de choses qu'il faut faire, euh, parce que, et on va voir pourquoi, donc quelle est la relation avec les, la, les technologies d'assistance, les aides techniques, donc la hiérarchie des titres et des sous-titres dans votre document bureautique. Pourquoi c'est important Parce qu'en fait les synthèses vocales, euh, par exemple, notamment, sont capables d'extraire euh, la hiérarchie et de les exploiter pour proposer des formes de navigation. Donc elles fabriquent à la volée, dynamiquement, dans le document, l'extrayant du document, l'équivalent des sommaires PDF ou des sommaires que vous insérez avec un texteur en traitement de texte, euh, comme Word ou comme LibreOffice Writer. Donc euh, voilà. Donc c'est important d'avoir une vraie hiérarchie de titres parce que les, certaines assistances techniques vont exploiter ces, ces hiérarchies. Alors, de la même façon, euh, si vous avez une liste et, et des sous-listes, euh, les synthèses vocales, pour reprendre le cas, euh, vont annoncer, par exemple, le nombre d'items, vont permettre à la personne de passer la liste, donc passer à l'item qui, euh, à l'élément qui suit la liste, pour la, faire un contournement. Et donc, par exemple, si votre liste annonce liste des départements euh, 90 items, vous allez permettre, en ayant vraiment structuré la liste comme une liste, euh, de, euh, de pousser... Euh, de permettre à la personne de, de contourner euh, cette liste très très longue à lire. Voilà. voilà. Et donc, en fait, on ne, on, ne, on ne cible pas, on ne vise pas directement à répondre aux besoins des personnes handicapées en elles-mêmes. Donc on ne prend pas en compte les handicaps eux-mêmes quand on fabrique des documents ou quand on fabrique des sites web ou des applications web ou mobile. On, on ne cherche pas à répondre vraiment à aux personnes directement on répond en fait aux besoins de leurs aides techniques et ces besoins là vont leur permettre d'accéder à l'information voilà. donc il y a une indirection en fait vous vous adressez vous fabriquez des choses techniquement de bonne qualité à destination des aides techniques qui vont aider les personnes handicapées à accéder à votre compte alors quelques points d'attention donc là je dirais qu'il faut être sec avoir euh, de la structure, euh, des équivalences et du contraste essentiellement. Si déjà vous avez répondu à ces points là, en utilisant correctement votre outil de bureautique, vous avez déjà couvert une bonne partie des besoins. Alors on l'a vu en structurant le document, vous facilitez l'extraction de sous-structures euh, ou d'informations. Euh, typiquement on peut extraire la liste des images, on peut extraire la liste des liens, on peut extraire la liste des titres. Euh, on peut extraire la liste des listes. Enfin voilà, les, les, les outils euh, peuvent faire des choses comme celle-là. Et donc il est important d'avoir des vrais titres, des vraies listes. Et un peu ironiquement de ma part, euh, des vraies notes de bas de page parce que je ne connais personne qui n'utilise pas les fonctions d'insertion de notes de base de page natives de son traitement de texte, de son texteur, parce que c'est tellement compliqué à faire à la main qu'en fait on utilise les vraies fonctions, contrairement. Alors, quand je dis vrai titre, hein, c'est par exemple ne pas mettre en gras, centré, ou alors pire encore, avec des espaces blancs avant le titre, euh, en augmentant la taille des caractères. C'est vraiment utiliser les styles de titre, les styles de liste, qui vont permettre euh, aux aides techniques, euh, aux technologies d'assistance d'énoncer les choses correctement. Alors, par exemple, euh, il faut utiliser, pardon, il faut utiliser les, les sauts de page, les sauts de colonne, et non. Euh, les sauts de ligne euh, multiples, parce qu'en fait, le saut de ligne multiple arrive très souvent en fin de document, et donc les personnes, notamment aveugles, qui n'ont aucun moyen d'accès euh, aux documents par ailleurs, vont avoir une annonce de saut de ligne multiple, et pour elles, c'est euh, le signe d'une euh, fin, fin de document. Et donc, euh, si vous avez rempli le bas de la page avec des sauts de ligne parce que vous vouliez passer à la page suivante, alors d'abord, c'est très fragile si vous changez vos tailles de caractère, mais accessoirement, euh, mais donc les, ces personnes-là risquent de s'arrêter dans la lecture du document alors qu'en fait il y a encore des choses à lire dans la page suivante. Et donc il faut vraiment utiliser les fonctionnalités de saut de page, de saut de colonne et ça. Puis ensuite entendre lire euh, nouvelle ligne, nouvelle ligne, nouvelle ligne, nouvelle ligne, nouvelle ligne, nouvelle ligne euh, 40 fois, c'est pas vraiment idéal. Voilà. Ensuite il y a un autre aspect c'est qu'il faut, on l'a vu tout à l'heure, euh, il faut offrir des de la publication multicanale. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes en situation de handicap, qui auraient une déficience ou une absence d'usage complète d'un sens, puissent quand même accéder à l'information. Donc si vous êtes aveugle, il faut qu'on vous envoie, qu'on vous propulse le contenu sous une autre forme. Et donc par exemple, si ce sont des images, ben, il faut proposer un texte équivalent euh, aux images en question. Cette, ce texte sera euh, synthétisé par la synthèse vocale, par exemple, ou il sera euh, affiché sur la plage Braille. Alors comment on fabrique ces textes-là On verra tout à l'heure, il y a des guides d'INUM qui vous proposent de l'information sur comment faire, mais euh, je vais donner un exemple. Si vous avez une euh, photographie de, du président Macron accueillant Vladimir Poutine sur le perron de l'Elysée avec un garde républicain à l'arrière-plan, comme habituellement, si vous êtes sur un site d'actualité, on annoncera que le président Macron accueille son homologue russe. Si vous êtes sur un site qui propose euh, des informations sur la carrière des gardes républicains, la, le texte équivalent sera complètement différent. Donc c'est très très difficile à automatiser, par exemple. Le texte sera euh, la fonction d'un garde républicain et de représenter l'armée française à l'égard des dirigeants étrangers et de protéger des bâtiments publics de toute forme d'agression. Voilà. Donc on voit qu'on a pour le même, la même image, on pourrait avoir des textes équivalents complètement différents. Et donc, ce qui est important, c'est de fournir un texte équivalent pour une image ou un graphique qui comporte de l'information importante. Si il n'y c'est une image purement décorative, on ne fournira pas de texte équivalent. Même pas image décorative, pour ne pas polluer le, le flux de données, de texte. Et donc, euh, on va avoir euh, euh, donc à, à rédiger un texte. Euh, les pires cas euh, qu'on puisse rencontrer, c'est les outils euh, qui insèrent automatiquement en texte équivalent le nom du fichier avec ces deux points slash euh, mes documents, patata. et donc là, sans aucun sens. Et les outils automatiques sont incapables de détecter que ce texte-là n'a aucun sens. Donc, euh, voilà, et, ça va être propulsé euh, aux personnes euh, qui utilisent une synthèse vocale. Alors donc j'ai évoqué plusieurs fois au cours du webinaire euh, en fait un certain nombre de documents. Euh, je vais vous recopier euh, dans le chat, euh, j'espère, euh, le lien en question. Mais donc vous avez sur le, la plateforme GitHub, euh, la, la DINUM possède une plateforme de publication, euh, un, un certain nombre de répertoires. Alors ça porte encore le nom de Disic, ça montre bien que la DINUM est active sur GitHub depuis de nombreuses années. C'est l'ancien nom de la DINUM avant qu'elle s'appelle DINISIC et, et avant qu'elle s'appelle DISIC. Et donc euh, vous avez un guide des documents bureautiques accessibles. Vous avez aussi d'autres guides, euh, des guides pour les développeurs, pour les chefs de projet, pour les décideurs, etc. Mais donc sur le sujet d'aujourd'hui, c'est ce guide-là qui est important. Alors je vais interrompre temporairement la présentation pour pouvoir copier-coller le lien pour vous le coller dans le chat. Donc, et je reviens à ma présentation voilà et j'ai placé un QR code qui devrait être exploitable avec un téléphone portable si, si vous n'avez pas accès au chat par exemple alors toujours dans les points d'attention en fait vous pouvez euh, utiliser des assistants de diagnostiques alors ils sont soit intégrés à votre type bureautique soit ils peuvent être externes donc on, je vais voir, on va voir un peu les deux cas euh, donc dans le cas des assistants de diagnostic intégrés euh, vous avez dans le libreoffice version 7 la dernière version depuis un mois un mois et demi un menu outils euh, vérification d'accessibilité qui est disponible qui est assez frustre pour l'instant je pense qu'il va évoluer euh, et qui vous signale par exemple si vous avez des textes qui sont trop peu contrastés par rapport à leur fond, par exemple trop pâle sur un fond blanc ou trop foncé sur un fond coloré, euh, ce genre de choses. Enfin voilà, il y a un certain nombre. Alors les, les vérifications automatiques ont leurs limites, hein, ça ne couvrira pas tous les défauts. Et puis dans Word, vous avez dans l'onglet révision du ruban un. un, un un bouton qui vous permet de faire l'équivalent il est aussi disponible au travers du menu fichier euh. et puis ensuite il faut aller regarder dans les différentes options il y a une, une option pour le lancer par ce biais là aussi Mais sinon vous l'avez dans l'onglet révision voilà alors monsieur Roche je ne sais pas si vous m'entendez euh, mais en fait je vous ai répondu tout à l'heure mais, mais le micro était coupé donc euh, je vais vous répondre oui il y a des stratégies possibles pour euh, rendre les pdf euh, signés euh, et scannés euh, accessibles je vais expliquer je vais donner une stratégie possible alors Ensuite, dans les assistants de diagnostic externe, vous avez euh, un, par exemple un outil qui s'appelle Color Contrast Analyzer, qui est un outil gratuit, qui est libre d'installation, qui, euh, qui peut même s'installer dans une version euh, locale à la machine sans avoir des droits d'administration, etc. Et vous avez deux pipettes et vous allez pouvoir choisir par exemple la couleur d'un texte et la couleur d'un fond, ou la couleur d'un bouton et la couleur du fond et euh, l'outil vous indiquera immédiatement si vous êtes euh, assez contrasté ou pas assez contrasté. Voilà. ça peut vous permettre de tester par exemple si on vous envoie une nouvelle charte graphique, euh, vérifier que la, le contraste de couleur est suffisant euh, parce que euh, c'est un problème récurrent euh, et assez habituel. Et même si on n'est pas handicapé, hein, je possède un écran qui est particulièrement vieux, qui a plus de 15 ans maintenant et le, son contraste n'est vraiment pas très bon. On est très très loin des, des écrans de graphistes et euh, du coup on s'aperçoit qu'il bah, y a des, des contours de champs par exemple qu'on qu ne voit pas. C'est assez intéressant de voir qu'on on peut avoir aussi de l'impact sur l'obsolescence des matériels. Voilà, donc je vous indique cet outil là donc pour un panorama complet bien évidemment c'est pas en trois quarts d'heure dont euh, on dira une demi-heure efficiente euh, qu'on pourra couvrir euh, les besoins de traitement d'un document bureautique du point de vue de l'accessibilité euh, je vous incite à suivre une formation euh, à, la, à la demander s'il n'existe pas au catalogue de formation euh, parce que c'est un c'est effectivement impactant sur nos usagers d'avoir des documents qui ne soient pas accessibles. Alors je vais répondre, parce que ça tombe à peu près bien dans le, dans le tempo, à la question d'Eric Roche. Donc, si vous avez un document qui a été signé, en général je pense par exemple à une circulaire, notamment la circulaire accessibilité signée par nos deux ministres. Euh, si vous avez un document signé, vous allez avoir... Euh, de la bureautique, euh, un document bureautique d'origine qu'il faut soigneusement conserver et puis vous allez avoir le document papier qui a été imprimé qui a été signé et qui a été scanné et donc vous avez un PDF scanné et puis vous avez un document bureautique et en fait ce document bureautique vous pourriez en faire un PDF accessible si vous le transformez en PDF directement vous allez obtenir un PDF si vous avez correctement euh, utilisé la hiérarchie des titres etc euh, qui sera accessible et donc une des stratégies possibles, c'est par exemple avec LibreOffice, on peut ouvrir les documents PDF. Donc avec LibreOffice, vous ouvrez le document PDF scanné, vous prenez l'image de la première page, vous la collez dans le document bureautique en avant-plan, dans la première page du document bureautique. Vous retournez dans LibreOffice, vous prenez la deuxième page du document PDF scanné, vous, la, vous copiez l'image, vous la collez dans la deux, sur la deuxième page du document euh, bureautique et vous obtenez ainsi un je vais pas dire un millefeuille mais un, un document à double couche une couche image scannée avec la signature mais qui n'est pas accessible et une couche sous-jacente avec la structure du document correctement implémentée et là vous pouvez enregistrer maintenant votre document bureautique en PDF il sera indistinguable du document PDF scanné mais par contre, il possédera une structure sous-jacente qui donnera l'accès aux, aux personnes en situation de handicap qui utilisent notamment, par exemple, une plage braille ou une synthèse vocale. Voilà, Ce sera la très très grosse différence entre ce document, ce PDF, qui aura été produit à double couche, et un document PDF scanné qui, effectivement, à moins de faire de la reconnaissance de caractère, qui est en général introduit des erreurs, euh, n'est pas accessible aux personnes, notamment aveugles, qui n'ont pas beaucoup de solutions de, de contournement du problème. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Je vais continuer euh, avec euh, des questions réponses. Donc euh, en fait, on a, on a déjà répondu à la question de M. Roche. Euh, voilà, mais euh, s'il y en a d'autres, euh, vous pouvez accéder. Euh, Je vais vous donner le lien aussi vers le Color Contrast Analyzer. Je vais aller chercher pendant ce temps là, pendant que vous saisissez Monsieur Roche, vous me faites une remarque sur Word 2016. Euh... C'est compliqué, hein, parce que, en fait, sinon, l'une des possibilités, c'est d'avoir une version scannée de la signature elle-même et de l'insérer dans le document. De... Et pour répondre à Yakov, euh, oui, on peut aussi signer électroniquement. C'est une autre solution, mais je dirais que nos... Nos ministres euh, ou nos responsables sont souvent attachés à, à la signature euh, manuscrite, porteuse d'une certaine forme de tradition, etc. Euh, voilà. J'ai proposé une piste de solution qui est la combinaison du document bureautique d'origine et du de, PDF scanné qui conserve l'apparence au premier regard et qui euh, rend les choses plus accessibles. Monsieur Roche, je pense qu'il faut pas négliger les aspects symboliques. En fait, pas tout à fait la même chose d'apposer son sceau électroniquement, un peu de façon désincarnée, et puis d'avoir écrit soi-même, signé un document. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions. Je m'en vais vous remercier euh, un petit peu en avance sur l'horaire je reste encore les cinq minutes pour répondre à des questions qui vous viendraient sinon n'hésitez pas à revenir vers le site web de l'aide du pôle design de l'ADINUM sur le site de l'ADINUM elle-même sur le, la plateforme github pour le compte d'ISIC de l'ADINUM où vous trouverez un certain nombre de guides que vous pouvez notamment fournir à, à vos prestataires, euh, des guides sur euh, chef de projet, euh, décideur, euh, graphiste. Voilà. Ce ne sont pas les seuls guides disponibles, il en existe d'autres, d'autres euh, des sociétés, notamment la société à talent, propose. Voilà, je vous remercie M. Anthony B. Euh, en fait, j'ai été enseignant, je pense que ça aide. Il ne me reste moi aussi plus qu'à vous remercier euh, de votre attention et à vous souhaiter une bonne journée. Il y a une troisième session qui s'ouvre pour euh, si vous euh, voulez la signaler à un collègue par exemple, si vous avez trouvé la, la session intéressante. Je vous remercie, bonne journée à vous.